Et bonjour, bienvenue dans une petite vidéo euh, nettoyage de synthétiseur. Alors, on commence par mettre un petit peu d'alcool sur un petit bout de sopalin et on va frotter un petit peu tous les boutons. Voilà, en fait ce synthé, il a pris l'humidité dans une voiture, donc je le nettoie un petit peu pour être sûr que quand je le rebranche, il n'y ait pas de court-circuit qui se fasse avec euh, bah, d éventuellement sûr qui se seraient mises entre deux endroits. Alors là, on voit que je nettoie les boutons. Voilà, là je dévisse les vis du panneau avant. Voilà, il y en a dans mes souvenirs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On voit les 10 sur la vidéo, donc ça prend un petit peu de temps de tout retirer. Alors ensuite, on enlève la petite plaque en métal qui est à l'avant. Euh, cette plaque en métal est reliée à la masse par le petit bout qu'on voit en haut à gauche du synthé. Euh, ça permet de garder les parasites à l'extérieur du synthétiseur, en fait, tout simplement. Donc, ça fonctionne un petit peu comme une cage de farine. Alors on voit ce très très joli synthé sans sa plaque. Euh, le, le plastique noir lui va à ravir. Euh, là avec ma pince, je suis en train d'enlever les, les petites merdouilles de poussière qui sont dans les boutons. Quitte à faire un nettoyage, autant faire aussi la poussière bien entendu. Allez, et c'est parti, on commence à enlever les différentes vis du panneau avant. Alors là j'ai un petit peu galéré, j'ai essayé d'enlever le panneau et voilà, j'avais l'impression de devoir forcer un petit peu et en fait il restait une vis au centre. Donc ne forcez jamais sur les panneaux, c'est quand même dommage de briser un synthé parce que vous n'avez pas vu une vis. Ensuite, pour retirer le synthé, j'utilise un tournevis ou on peut aussi utiliser un médiator parce que le métal, ça peut abîmer le plastique. Euh, on essaye de déclipser l'arrière et ensuite, il y avait un petit mouvement un peu technique. Une fois qu'on a tout, voilà, il faut tirer vers soi. Et réussir à faire sortir le truc bien, un petit peu comme on peut une fois le panneau relevé on voit qu'il y a au fond des petits connecteurs qu'il faut réussir à enlever alors si vous avez des longs doigts ou des Doigts assez maigre, vous pouvez réussir à les débrancher à la main. Sinon, vous pouvez tenter la pince, mais attention, parce que ces connecteurs, à force d'être branchés ou débranchés, ils ont tendance à s'abîmer un petit peu. Voilà, alors ici, on a une petite vue de la carte mère. Là, ici, on a la partie responsable de l'alimentation. Là on voit le dessous des potentiomètres tout simplement, c'est la face du haut, pas vraiment de contrôle dessus. Alors voilà, là on a partout euh, différents composants que j'ai pas réussi à retrouver sur internet. Je pense que c'est des, euh, des composants utilisés euh, uniquement par Korg. Et là on a deux gros euh, microcontrôleurs, je suppose, qui sont là pour gérer toute la partie euh, preset et compagnie. Je vais maintenant vous montrer comment est-ce qu'on démonte le clavier. Voilà, alors on remarque que le clavier est constitué de différents blocs. Ces différents blocs sont reliés entre eux par des bout de plastique très fin donc il faudra faire attention à ne pas les casser et en dessous on voit qu'on a un clavier type chiclette donc avec des petits bouts en caoutchouc qu'il faut contact voilà je vais les enlever et les nettoyer un petit peu parce qu'ils m'ont l'air d'être un peu cracra Pour le nettoyage, je fais comme jusqu'à présent, je mets un petit peu d'alcool. Euh, alors l'alcool isopropylique, c'est mieux, mais euh, là j'avais que de l'alcool à brûler, ça fait l'affaire aussi. Ça met un léger dépôt, mais euh, que dalle. Je vérifie vite fait que euh, les petits points de contact sous euh, le clavier euh, sont à peu près propres. Ils avaient l'air propres. Et pour finir, je mets un petit peu de nettoyant contact type K, K60 là sur, euh, sur les contacts être sûr que bah voilà il n'y ait pas trop de poussière et que ça fonctionne bien on voit que c'était un peu crade d'ailleurs alors ensuite j'ai voulu remettre les, les petits euh, petits pads en silicone là, qui servent de, pour faire contact mais c'était euh, quand même un peu galère, j'arrivais pas à les faire rentrer avec la pince. Donc euh, j'ai décidé de démonter la carte du dessous et les faire en tirant. Voilà, de par la couleur jaune, on remarque qu'on avait ici affaire à un PCB avec une seule couche que d'un côté. Et donc je vous montre l'astuce. On met euh, les... Euh, Ranger de, de pads en rang et on les retire avec euh, la pince. C'est assez satisfaisant à faire, même si ça reste un peu long et un peu chiant. Une fois que c'est fait, il bah, n'y a plus qu'à tout revisser on peut commencer euh, le remontage du synthétiseur. Le remontage des touches, bah mettez-les bien dans le bon ordre. Euh, faites aussi un peu attention à celle qui est toute seule à gauche parce qu'il va falloir l'aligner dans le trou des vis et, euh, et c'est pas si facile de tout faire rentrer parce que ça rentre vraiment pile poil. non plus de bien rebrancher les petits connecteurs au fond sinon bah ça marche pas alors moi du coup je les ai placés à la main et puis après j'ai vérifié que euh, ça avait bien fait contact en appuyant dessus avec euh, la pointe de mon tournevis et l'autre j'ai pu le faire à la main simplement on remet ensuite le panneau alors je rappelle que ça rentre vraiment pile poil donc on prend vers soi, on pousse et on descend et, euh, et moi c'est rentré comme ça Ensuite, avant de s'emmerder à tout remonter, les vis et tout, on va rebrancher un petit coup, vérifier que tout fonctionne. Hop, super génial, tout fonctionne, on peut s'atteler au remontage du synthétiseur. Alors il a beau être super joli en noir, on va remettre quand même la plaque isolante afin d'éviter les parasites, le son avant le look. Ensuite bah, on fait la même chose qu'à l'aller mais au retour, donc bah, on revisse les 10 vis du panneau avant. Je montre aussi un petit peu le panneau arrière, je n'avais pas montré le démontage, mais c'est deux grosses vis qu'on qu enlève et c'est tout. On commence à remettre ensuite les bouchons, celui des presets est légèrement plus long que les autres. Pour euh, le reste, vous les mettez vraiment comme vous voulez, où vous voulez. C'est tous les mêmes normalement